Démonstration de l'étape numéro 2 pour Mac, procédure de connexion à OneDrive. Premièrement, trouver l'application OneDrive dans son ordinateur. Pour ceci, je vais personnellement aller chercher les applications et ensuite chercher mon application qui se nomme OneDrive. Je l'ouvre. On voit qu'elle se met là-haut en et qu'elle est grise, claire, qu'elle n'est pas encore connectée. La première question à laquelle je vais devoir répondre, c'est l'adresse mail de l'élève. Elle se trouve sur le passeport informatique. Ici, l'élève se nomme « élève.test ». Cliquez sur « se connecter ». Entrez le mot de passe qui se trouve aussi sur le passeport informatique. Attention, quand vous allez cliquer sur « Se connecter » pour la première fois, si c'est la première fois que l'élève se connecte, il vous sera demandé de changer le mot de passe. Faites-le et prenez note sur le, la feuille du passeport informatique du nouveau mot de passe que vous rendrez à la direction ou à l'enseignant ou l'enseignante qui vous a donné le passeport informatique. Normalement, le dossier OneDrive est celui qui est nécessaire, vous pouvez uniquement cliquer sur « Suivant », puis « Suivant »,« Suivant »,« Suivant » et plus tard. Vous pouvez ouvrir le dossier OneDrive. À partir de maintenant, le dossier OneDrive est connecté au compte de l'élève.